Salut l'internaute Après les dires de Castaner, notre Premier ministre fol amour de Macron, après les promesses vaines de ce dernier, après les chiffres et les faits qui nous montrent le nombre hallucinant de logements vides, inoccupés dans le pays, la question mérite d'être posée. Les SDF sont-ils utiles En Finlande, l'État les héberge tous, en France, on n'y arrive pas, ils refusent. Le SDF français est têtu et refuse d'être hébergé, préférant mourir dans la rue. Hein un peu comme le chômeur français qui préfère la précarité, la pauvreté et le risque lui aussi d'être à la rue, hein plutôt que de travailler. Le têtu, ces français. Fake news, fausses nouvelles, complotisme Pour le gouvernement Macron-Philippe, pas du tout, ce n'est que vérité. Et c'est un message véhiculé partout dans les médias dominants et de connivence avec lui. Logique, pour nous faire avaler le fait que les ultra-riches le sont, par volonté et mérite. Il faut donc marteler à tout va le fait que les pauvres le sont aussi, par volonté et mérite. Quitte à tomber dans l'absurde et le pathétique, quitte à jouer avec le feu, je peux te le dire, partout la colère gronde, enfle, elle est palpable. Avec mon groupe d'action citoyenne ici à Annemasse, on peut le vérifier régulièrement en allant dans la rue, sur l'espace public, tracté au fil de l'actualité politique nationale et locale en faisant du porte-à-porte, -porte, en allant à la rencontre des gens. Tout le monde est à cran, remonté comme des coucous suisses, mais malheureusement tous quasiment pessimistes et fatalistes. Alors qu'il est rationnellement urgent de s'unir et de s'activer ensemble, beaucoup malheureusement répètent en chœur qu'il est trop tard, que nous avons tout perdu, et que les guerres même approchent à grands pas pour diverses raisons réfléchies et lucides. Les gens ne sont pas dupes en majorité, ils rejettent les politiques actuellement menées, mais malheureusement sont convaincus par l'immobilisme et le fatalisme, attendant que ça pète, et en le disant, ça craint. Pendant ce temps-là, à la télévision, on nous jure que les sondages sont au beau fixe pour Macron, qui gagne en code de popularité, on ne sait pas comment, et que Mélenchon s'écroule. Tandis que sur le terrain, tu l'auras compris, on vérifie exactement le contraire. Tout en voyant que ça ne se traduit malheureusement pas en action, en engagement. C'est là le problème. Le gouvernement s'entête alors dans sa stratégie de la méthode Coué répétant à tout va le parfait contraire de ce qu'il fait et de ce qu'il se passe réellement dans la société. Fake news mon amour. Mais revenons à la question, les SDF sont-ils utiles Celles et ceux que l'on nomme très injustement sans domicile fixe alors qu'ils n'en ont pas du tout de domicile sont 50% plus nombreux qu'il y a 10 ans en France. En 2017, rien qu'en France, ce sont 407 humains à la rue qui sont morts sur nos trottoirs, dans nos villes. Ces chiffres basés sur la déclaration des décès donnent déjà le tournis, le vertige, donnent envie de vomir. Et pourtant, selon une étude de l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, il pourrait y avoir entre 2700 et 2800 décès par an. Bien plus que les chiffres annoncés. Et pour la même année 2016, la moyenne d'âge des personnes sans logis, morte dans la rue et d'environ 48 ans. Je te donne plein de chiffres et de, de, de, de références là, mais retrouve-les à l'écrit, dans la description de la vidéo, avec les sources. Parce qu'il faut toujours aller vérifier ces sources, recouper et puis bien intégrer ce que ces chiffres veulent dire. Dans nos villes, à Paris par exemple, ils sont partout, jonchant le sol comme des déchets, ces humains déshumanisés occupent les places, les rues, tout n'est que décision politique. Nous pouvons loger tout le monde, nous en avons les moyens. Mais non, cette décision politique ordonne de les chasser des endroits trop visibles, trop bourgeois, par la police violente, donc par l'État, ainsi que par des méthodes physiques honteuses, par exemple en installant du mobilier urbain conçu pour être inutilisable par des humains à la rue. L'installation de douches anti-SDF à Paris, rue de Rivoli, a scandalisé le pays récemment. Arroser d'eau froide d'une personne habillée en plein hiver pour la chasser est un acte criminel. Ceux qui ont imaginé et installé ces jets d'eau anti-SDF, ont-ils été traduits en justice À ma connaissance, non. Non, et c'est logique, car cela participe activement, évidemment, au plan de criminalisation des pauvres pour justifier ou faire oublier le gavage des très riches. C'est aussi simple que cela. Notre État, l'État français, comme beaucoup d'autres dans le monde, est devenu totalement antisocial et poursuit sa course effrénée vers des hauteurs records. Martelé partout depuis des décennies des décennies, le chacun pour soi est dans toutes les têtes, dans toutes les bouches. Soit convaincu par le néolibéralisme, soit pas du tout mais par fatalisme déprimé et soumis en disant « c'est comme ça, on n'y peut rien depuis toujours » et blablabla. Dans notre société économique capitaliste néolibérale toujours plus sauvage qui produit de la pauvreté, il est évident pour moi que cette dernière cherche à criminaliser la pauvreté. C'est soit ça, soit admettre l'évidence réelle que les inégalités explosent entre les ultra-riches, nombreux, le fameux 1% et tous les autres. Les 99% qui se marchent dessus pour espérer atteindre ce mirage entretenu. C'est voué à l'échec. Et plus le temps passe, plus il y a de pauvreté, plus on en parle, plus le gouvernement reste passif volontairement. Et plus les gens ont peur. Car voilà le fin mot de l'histoire, la peur. Tout ceci est frais. Et c'est exactement avec ce sentiment qu'un gouvernement peut maintenir, tenir une population aisément passive, muselée, rangée, soumise, même dans la précarité. Par la peur, j'entends des gens très régulièrement me dire, épouser entièrement les idées de gauche, tout en m'expliquant être soumis aux règles, aux dogmes actuels, et ne rien faire, ne rien tenter pour s'en extraire, et avec pour justification, me dire, me répéter, que ça a toujours été comme ça, et qu'on ne pourra rien changer alors que c'est factuellement faux. Non, le monde n'a pas toujours été comme cela. Tout a toujours changé, évolué, progressé, régressé, tout le temps, partout. Tout est alors donc possible. Mais c'est exactement là l'objectif du capitalisme financiarisé actuel, de nous faire croire qu'il n'y a aucune alternative à lui-même, afin d'aller toujours plus loin dans l'asservissement des populations, qui, comme la grenouille dans l'eau qui chauffe graduellement, finit par mourir à petit feu sans se débattre. Car lorsqu'elle se rend enfin compte que l'eau est bien trop chaude, il est déjà trop tard. Je le répète tout le temps, mais n'attendons donc pas d'être cuit ou que quelque chose nous concerne, nous personnellement, pour nous indigner et nous activer. L'intérêt général prime sur l'intérêt privé. Parce que l'intérêt général est composé de tous les intérêts privés. Vois-tu Donc il est nécessaire de défendre les autres pour se défendre soi. Pour ne rien faire, pour ne rien voir, tu trouveras toutes les excuses du monde. Des excuses